Les femmes voulaient prendre la parole et c'était ce que le mouvement euh, tâchait de développer et d'encourager. Mais Antoinette a pensé aussi qu'il euh, fallait prendre aussi les stylos pour pouvoir exister dans l'histoire, parce que euh, l'histoire euh, c'est l'histoire des gens qui écrivent et qui ont voilà. Donc euh, il me semble que c'est ce qu'il y a de plus important à dire par rapport à la création de la maison d'édition. Il faut la rééditer parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui donne, qui a donné sa pensée très généreusement dans les, les différentes occasions qu'elle a eu de d'écrire ou de répondre à des questions qui permettaient de faire euh, des textes ensuite, etc. Et à chaque fois, elle apportait des choses nouvelles et importantes dans, dans son travail de théorisation. De, et en même temps toujours ce travail d'autorisation euh, lié euh, à l'action c'est donc ça c'est tu sais, moi personnellement qui suis à peu près sa contemporaine un peu plus jeune à peine j'ai jamais vu ça euh, chez, chez chez aucun de nos de nos leaders politiques ou de nos intellectuels c'était pour moi les unique euh, dans son époque euh, c'est une femme comme elle disait euh, penser en femme d'action et agir en femme de pensée. Et c'était absolument ce qu'on a fait avec elle pendant des années. C'était notre un élément fort de la pratique qu'elle proposait et qu'un qu certain nombre ont, ont suivi avec enthousiasme. Je pense que dans, dans, dans la situation où on est, c'est ce, peut-être même l'effet de ce qu'elle a fait qui... Qui fait qu'il euh, y a une telle révolte maintenant contre les violences contre les femmes, alors que dans le MLF au départ il y avait ça, c'était très important, c'est ce qui était apparu en premier. Et puis euh, et puis après il y a eu un moment où il fallait plus parler de ça, où c'était pas bien, c'était la, la fameuse victimisation que les femmes devaient absolument refuser, et, euh, la, la fausse route euh, du mouvement, etc., etc. J'en passe. Vous devez voir de quoi je parle. Et, euh, et là, c'est une nouvelle génération qui a fait exploser ce couvercle qui avait été remis sur, la, sur cette question qui est très très importante, qui est vitale pour les femmes. Et, euh, et, et donc là, vraiment, l'actualité est criante. Et elle est très, je veux dire, elle est à la fois préoccupante parce qu'il s'agit de violence et que les femmes sont en danger, en tout cas certaines. Et, au fond, toutes les femmes sont en danger. Quand une femme est en danger, les autres le sont avec elle. Et donc, on a besoin de cette pensée pour comprendre ce qui se passe et pour aussi donner de la force aux jeunes générations pour qu'elles qu puissent avoir leur révolte et en penser elles aussi quelque chose. Et pour ça, rien ne vaut un échange avec la génération d'avant. Et surtout, quand il s'agit de quelqu'un d'aussi... Comment dire, d'aussi euh, fort d'abord, intellectuellement et je dirais pas spirituellement, je pense pas que ça lui aurait plu, mais quelque chose comme symboliquement on va dire, et, et quelqu'un d'aussi généreux et d'aussi capable d'apporter une aide, même si maintenant elle n'est plus avec nous. Mais justement ces textes restent et, et vraiment euh, quand on lit ceux sur la misogynie c'est absolument saisissant. Elle avait le, sen le sentiment que les femmes euh, ne pouvaient pas exprimer leur, euh, leur être, je crois qu'on pourrait dire ça, hein, je voudrais pas être prétentieuse. mais euh, Et donc, euh, il fallait une féminologie pour que soit étudiée, elle appelait ça aussi la science des femmes, c'est-à-dire que soit étudiée... Euh, euh, bah, en, commen en commençant par le corps, hein, par l'utérus, par euh, ce qui se passe dans une grossesse, par, euh, et puis euh, le, le psychisme, l'état le, le, mental des femmes, et, le, et puis euh, après, elle, à l'époque, euh, elle n'avait pas connu le livre qu'on a publié, par exemple, sur les, le matriarcat, où il euh, y a les, les savoirs gouverner des femmes qui existent, comme ça... Euh, à certains endroits, tout, il y a énormément de savoirs qui sont absolument refoulés et qu'elle que, qu estime qu'il fallait étudier dans le cadre de cette féminologie. Et elle comparait avec la sociologie, elle disait il euh, euh, y, y a eu le socialisme, mais euh, c'était une idéologie, et puis il y a la sociologie et c'est une, une science. Eh bien, pareil, il y, y a le féminisme, mais c'est une idéologie qui convient pas forcément à toutes les femmes et à leur, à les, à leur libération, les, aux exigences de leur libération. Mais s'il y a la, la féminologie, on peut avancer, parce qu'on travaille, on, fait, on étudie, on, on compare, on, on réfléchit, on pense. C'est ça la féminologie, je crois.